Bienvenue sur la chaîne de Christiana. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel entretien avec Benjamin Blanchard, le fondateur de l'association SOS Chrétien d'Orient. Benjamin Blanchard, bonjour. Bonjour Victor. Alors Benjamin, est-ce que vous pourriez d'abord vous présenter, mmh. nous donner un petit peu votre parcours et, euh, et nous expliquer un petit peu votre fonction, votre rôle au sein de l'association SOS Chrétien d'Orient Alors donc Benjamin Blanchard, euh, j'ai 40 ans et j'ai je, bon, je, été même longtemps euh, militant euh, ici, euh, ici et là. Et Alors moi je suis notaire de, de formation, puis j'ai été assistant parlementaire, et, euh, et donc maintenant je suis directeur général de SOS Chrétien d'Orient, que j'ai cofondé avec Charles de Meyer en 2013, donc euh, ça va faire dix ans cette année, comme Academia Christiana je crois. Euh, voilà, nous nous sommes rencontrés euh, pendant les manifs pour tous, avec Charles de Meillère. On s'est mieux connus euh, en, en garde à vue après euh, avoir commis un crime infâme, d'être assis devant l'Assemblée nationale en silence. Et, euh, et donc c'est suite à tout ça que nous avons eu l'idée de, de poursuivre notre engagement, mais différemment et pour euh, une cause qui nous tenait à cœur. Alors justement, 2013, c'est les années manifs pour tous, mais c'est aussi quand même l'année euh, d'une crise géopolitique en Orient, en Syrie, au Yémen également. Est-ce que vous pourriez nous évoquer justement le contexte dans lequel cette association, la Sécrétière d'Orient, a été fondée Oui, c'est vrai. Alors c'était l'été de 2013, je me souviens très bien. Il y avait le... Donc, ça faisait deux ans que la guerre en Syrie durait et on sentait que les tensions montaient et montaient. Et le, la crainte était assez répandue euh, d'une escalade et que ça, ça se termine comme en Irak avec une, une invasion étrangère, notamment américaine. Euh, et nous, nous craignions, et nous n'étions pas les seuls, c'était une crainte largement partagée euh, en France et par ceux qui, qui s'intéressent à, à ces questions-là, que la France ne fassent pas comme Jacques Chirac et Dominique de Villepin en 2003, qui s'étaient opposés à l'invasion de l'Irak par les États-Unis. Euh, invasion qui, comme nous le savons, a été désastreuse et on, on voit les conséquences encore aujourd'hui, plus de 20 ans, euh, 20 ans après. Euh, et nous craignons que la France de François Hollande, au contraire, euh, soit favorable à une telle invasion et soit même moteur. Et c'est exactement ce qui s'est passé à l'été 2013 puisque, euh, souvenez-vous, suite à euh, un, une attaque chimique dans, dans la banlieue est de Damas, qui a été attribuée euh, aux forces armées du gouvernement syrien, donc dirigée par, par Bachar el-Assad, les États-Unis ont dit euh, Bachar el-Assad a franchi la ligne rouge, donc il faut euh, attaquer la, la Syrie. Et la France de François Hollande était même tout à fait moteur et va en guerre sur ce sujet, avec bien sûr le, le Royaume-Uni, je crois que c'était euh, encore David Cameron, le Premier ministre. Et il s'est trouvé que, euh, alors il faut mentionner que le pape, euh, qui était déjà le, le pape actuel, avait appelé euh, à une veillée de prière mondiale pour la paix qui s'était tenue, je crois que c'était un vendredi soir, si ma mémoire est, est fidèle, en tout cas de partout dans le monde entier, il y avait eu des veillées de prière pour la paix en Syrie, et donc euh, pour éviter cette invasion euh, américano-française, cette invasion occidentale. Et il se trouve que le lendemain de cette veillée de prière, Barack Obama a l'idée tout à fait euh, saugrenue de demander son avis au Congrès. Ce qui est du jamais vu, puisque jamais les états unis demandent l'avis au Congrès avant de déclencher une guerre qui, bien sûr, n'est jamais déclarée, puisque depuis 1945, il n'y a plus jamais eu de guerre dans le monde. Plus aucune guerre n'a été déclarée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et évidemment, le Congrès euh, qui était dans l'opposition, donc qui était républicain, au nom de l'isolationnisme, refuse euh, l'attaque de, de la Syrie. Et euh, donc, tout ça, c'est le lendemain ou le surlendemain de la, de la veillée de prière euh, demandée par, euh, par le pape. Donc, immédiatement, les Anglais et les Britanniques disent « bon ben non, on n'y va pas ». Et la France était la dernière à, à vouloir y aller. Et de tous les témoignages que j'ai de l'intérieur des, des forces armées françaises, euh, les gens nous disent « oui, on était prêts, les, les missiles étaient prêts à être tirés, les avions étaient prêts à décoller sur le porte-avions ou des, des bases aériennes, etc. » Et au dernier moment, la France euh, n'y est pas allée. Donc il y avait euh, cet événement. Il y avait un deuxième événement, euh, c'était la prise euh, du village de Maloula, donc, qui est un village majoritairement chrétien, dans les environs de Damas, qui a la particularité qu'on y parle encore l'araméen, donc la, la langue de, du Christ, qui est donc la langue indigène autochtone de, de cette région. Donc ce village avait été pris par des groupes armés de la rébellion, et il se trouve qu'en l'occurrence c'était des groupes affiliés à Al-Qaïda, donc la branche syrienne d'Al-Qaïda qui à l'époque s'appelait le front Al-Nosra. Et puis, il y avait aussi un troisième événement important euh, en Syrie. C'était, euh, je crois que Manuel Valls était ministre de l'Intérieur à l'époque. Et il nous annonçait, il déplorait qu'il y ait plusieurs centaines de Français qui s'étaient engagés dans les rangs de Daesh euh, en Syrie. Et donc, euh, avec tous ces éléments réunis, euh, avec Charles de Meyer, euh, nous nous sommes dit euh, bah, pourquoi pas euh, monter euh, un projet pour Noël, non pas pour aller euh, combattre avec Daesh, comme le faisaient des centaines de Français, non pas pour vouloir lancer des bombes, comme voulait le gouvernement français, mais pour aller apporter de l'aide aux populations, et notamment aux populations chrétiennes, et notamment à ces gens de Maloula qui étaient déplacés à Damas pour fuir les exactions de Front al-Nosra, le même qui, d'après le ministre français des Affaires étrangères, faisait du bon travail sur le terrain. Ce n'est pas une invention de Benjamin Blanchard, de SOS chrétien d'Orient, c'était dans un article du Monde, euh, de décembre euh, 2012 ou 2013, je ne sais plus, ça se retrouve très facilement. Donc euh, si quelqu'un s'est trompé sur cette citation, ce n'est pas moi, c'est le monde. Alors Benjamin, du coup, dix ans après la fondation de la SOS Chrétien d'Orient, dans quel pays l'association est-elle implantée alors, donc bien sûr, nous avons commencé euh, en Syrie, avec ce Noël en Syrie 2013. Et puis ensuite, tout de suite, euh, au retour avec Charles, nous nous sommes dit ben ça a bien marché. Euh, pourquoi pas continuer Et nous sommes partis pour Pâques euh, en Irak. Donc à chaque fois, il y avait euh, aussi une démarche spirituelle de pèlerinage, en quelque sorte. Pas seulement apporter de l'aide humanitaire, mais aussi aller pour prier euh, avec les populations. Et, euh, et vraiment en, en une sorte de pèlerinage. Donc, ça, c'était toujours été les, les deux aspects euh, importants pour nous. Et donc, nous sommes partis euh, pour Pâques en, en, en Irak. Donc, ça a été le deuxième pays dans lequel nous, nous avons travaillé. Puis, après, euh, lors de l'été 2014, quand Daesh, euh, donc le groupe État islamique, a envahi la plaine de Ninive et Mossoul, il y a eu beaucoup de déplacés près de 200 000 déplacés qui sont réfugiés à Erbil. Donc là, nous sommes installés de manière permanente en Irak à partir de août 2015 et depuis, nous n'avons plus quitté l'Irak. Ensuite, nous avons été amenés à travailler au Liban. Parce qu'en en fait, des euh, gens bah, ça semble tout naturel, si on parle des chrétiens d'Orient, euh, comment ne, ne pas aller au Liban Et puis en plus, on, on commençait à bien connaître le Liban, puisque pour aller en Syrie, on a arrêt, rissé à Beyrouth, et donc on nous nous arrêtions à, au Liban, nous avions commencé à nous faire des connaissances, etc. Ensuite, nous sommes allés en Jordanie, euh, parce que bah, c'était des, des, des gens que nous connaissions en, en Irak, qui, qui s'étaient euh, réfugiés en Jordanie, et qui nous demandaient de l'aide, parce qu'en Jordanie... Euh, ils sont en attente de visa pour l'Australie ou le Canada, mais là-bas, ils n'avaient pas de quoi vivre, ils étaient en grande difficulté, ils n'ont pas le droit de travailler, etc. Donc on a commencé à travailler en Jordanie, donc d'abord pour les réfugiés irakiens, chrétiens, mais ensuite ben, on a découvert qu'il y avait plein de, villas, quoi, plein de communautés chrétiennes euh, autochtones, et donc on a bien sûr que, euh, travaillé avec eux. Donc ça, ça a été vraiment les quatre pays du Levant euh, dans lesquels nous, nous avons travaillé très rapidement. Et puis quelques années après, nous sommes, euh, nous sommes installés en Égypte. Là aussi, c'est très logique, en, en chiffres euh, bruts, c'est la communauté euh, chrétienne euh, arabophone la plus importante, euh, puisqu'on parle de 18 millions de coptes en Égypte, euh, donc c'est entre 15 et 20 de la population. Donc euh, c'était tout à fait logique que nous allions là-bas. Alors l'Égypte n'est pas un pays, c'est différent. Il n'y a pas euh, ni de réfugiés massivement, ni euh, de, une situation de guerre ou de post-guerre, etc. Mais par contre, on sait que c'est un pays qui est avec des, une grande pauvreté, avec une grande population, donc avec une démographie galopante, et donc euh, des populations très pauvres, notamment parmi les chrétiens, qui sont euh, notamment euh, chez les chiffonniers. Et puis, donc ça c'était autour de 2016, 2016-2017, et puis ensuite on fait un saut dans le, dans le temps. Euh, en 2020, euh, nous sommes allés en Arménie. Donc là aussi, encore une situation différente, un pays qui est 100% chrétien, un pays qui, quand nous avons décidé d'y aller, n'était pas en guerre. Euh, mais un pays qui a besoin d'aide, notamment dans le développement, parce qu'ils ils sont confrontés, à, à c'est l'inverse de l'Égypte, à une démographie déclinante, une émigration euh, très importante, notamment des hommes. Et donc, on s'était dit, bah, pour que cette petite, euh, cette petite îlot, entourée de Turcs, hein, puisqu'à l'ouest, la Turquie, à l'est, l'Azerbaïdjan, qui sont des, des peuples turquistes, euh, qui, qui enserre l'Arménie, des peuples hostiles. Euh, il y avait be besoin d'aider ce, ce pays à, à rester, à se développer. Et puis, il se trouve qu'au pile au moment où nous prévoyions de nous installer, il y a eu le, la guerre, l'invasion du Haut-Karabakh par euh, l'Azerbaïdjan. Et donc, on a dû tout à fait euh, réorienter notre travail. Euh, bien évidemment, nous nous sommes adaptés aux circonstances. Et puis enfin, le dernier né depuis quelques mois, c'est l'Éthiopie. Là aussi, nous prévoyons depuis 2018 d'aller de, y travailler, parce que là aussi, c'est une, une chrétienté orientale. Hein, ça dépendait de, de l'église copte jusqu'en 1959. Hum, le deuxième plus ancien État chrétien du monde, après l'Arménie, et avant l'Empire romain, euh, romain. Donc une très ancienne chrétienté qui, là aussi, bon, des... Assez, une pauvreté assez importante et puis entre temps, euh, ça a été perturbé cette installation par une terrible guerre civile qui a fait entre 400 et 800 000 morts entre le, avec des, des tentations séparatistes du, du nord, de la région du nord qui s'appelle le Tigré avec l'ethnie tigréenne qui s'estimait un peu maltraitée par le gouvernement central et qui donc s'est révoltée. Et en fait, quand cette guerre s'est calmée, on a pu lancer une équipe là-bas. Et puis enfin, il y a des projets au Pakistan où nous sommes allés quelquefois, mais là, ça fonctionne un peu différemment. Bien sûr, nous ne pouvons pas y envoyer de volontaires, c'est beaucoup trop dangereux. Et nous-mêmes, nous essayons d'y aller quand nous pouvons, mais c'est fort compliqué, c'est fort compliqué d'avoir des visas. Et puis, les conditions sécuritaires ne sont pas toujours optimales. Alors, quelle est un peu la situation euh, actuellement, <coughs> si on devait faire un bilan des, des critères d'Orient euh, Déjà, est-ce que vous pourrez peut-être, au début de votre réponse à votre question, nous expliquer, pour les plus jeunes, de nos auditeurs, quelle est la genèse de cette chrétienté en Orient, et puis aujourd'hui il y a eu un terrible séisme en Syrie, il y a une guerre actuellement en Arménie, il y a toute une situation finalement liée aussi à la guerre en Ukraine et en Russie, est-ce que vous pourriez nous faire un bilan assez synthétique, hein, évidemment parce que ça pourrait être l'objet de 2, 3, 4, 5 entretiens sur cette situation des chrétiens en Orient, mais pour nos auditeurs, expliquer un petit peu l'urgence de la situation et finalement euh, quel est le bien fondé de venir en aide euh, à ces populations chrétiennes euh, en terre euh, principalement musulmane Alors déjà, euh, d'où viennent euh, ces populations chrétiennes Alors euh, tout simplement, hein, ce sont des populations autochtones, euh, donc locales, et euh, dès les temps apostoliques, les apôtres ont été envoyés un peu aux quatre coins du monde, euh, deux par deux, euh, pour euh, diffuser l'évangile. Et euh, il se trouve que de regarder une carte, si on voit Jérusalem, la Terre Sainte d'où sont partis les apôtres, euh, ben, ce qu'on appelle l'Orient, c'est ce qui est le plus proche. Donc c'est logique qu'ils soient d'abord, euh, ou que certains soient d'abord allés dans, dans ces régions-là, et en tout cas les aient atteintes plus rapidement. C'est moins loin depuis euh, de la Terre Sainte d'aller en Syrie d'aller jusqu'en Gaule. Donc euh, c'est assez logique qu'il y ait eu des, une évangélisation très rapide, et donc pour les chrétiens de, du Proche-Orient et de cette région, ils sont toujours très fiers de dire qu'ils sont les premiers chrétiens, mais c'est une, euh, une évidence géographique, on va dire. Euh, c'est très, très simple. Ensuite, évidemment, euh, cette chrétienté, donc, qui est pendant plusieurs siècles sont restées des terres très majoritairement, voire totalement euh, chrétiennes, euh, et ensuite, il y a eu les, les divisions. Vous savez, dans la partie euh, est de l'Empire romain, donc qui dépendait de Constantinople, il y a eu de grands débats pour savoir euh, qui était euh, Jésus-Christ. Est-ce qu'il était euh, seulement Dieu Est-ce qu'il était vrai Dieu et vrai homme Il y avait plein de, de disputes théologiques là-dessus qui n'ont pas vraiment eu cours en Occident. Euh, ne me demandez pas pourquoi, je sais rien, mais euh, il se trouve que c'est surtout là-bas que ça a eu lieu. Et euh, ça a donné lieu à des divisions euh, successives. En fait, à chaque concile, chaque fois qu'on précisait le dogme, il y en a qui refusaient, alors soit pour des vraies raisons théologiques, soit parfois pour des raisons politiques. Par exemple, comme en Perse, euh, donc l'Empire perse qui était ennemi de l'Empire romain, euh, les chrétiens étaient plutôt bien vus par euh, le pouvoir impérial tant que euh, le christianisme était persécuté par Rome. À partir du moment où le christianisme est devenu religion d'État dans l'Empire romain, euh, évidemment, les chrétiens ont commencé à être vus comme une troisième colonne, ou euh, une cinquième colonne, pardon, euh, par les, les Perses. Donc, ils ont voulu se distinguer et ils ont euh, embrassé la première hérésie venue pour bien montrer qu'ils n'étaient pas, euh, qu pas de la même religion que, que les ennemis. Donc, il y a eu à la fois des, des raisons politiques, des raisons théologiques, parfois même des raisons de traduction, euh, il semblerait que l'église d'Arménie euh, ait refusé le concile de Chalcédoine, donc qui est, le, euh, qui est le, euh, le troisième concile, quatrième concile écuménique, pardon, euh, qu il, il est, elle l'ait refusé en croyant que le concile disait l'inverse que ce qu'il disait. Donc, euh, en croyant que le concile était monophysite, c'est-à-dire qu'il croit que Jésus n'a qu'une seule nature, euh, nature divine, alors qu'en fait, c'était tout l'inverse. Donc, euh, on voit qu'il y a plusieurs raisons pour ces séparations. Et en fait, ces séparations ont eu des conséquences tout à fait euh, fâcheuses et, des, et funestes pour, euh, pour la suite. C'est-à-dire que, bien sûr, euh, ensuite, l'Empire, donc le pouvoir impérial à Constantinople, a tenté d'imposer euh, la bonne façon euh, de croire et euh, ça a créé bien sûr des, euh, des divisions politiques. Et il se trouve que quand la conquête arabe musulmane a commencé, les chrétiens qui étaient euh, considérés comme hérétiques par le pouvoir impérial, euh, et donc qui étaient persécutés, euh, N'ont pas montré une grande ardeur à défendre euh, leurs persécuteurs et le pouvoir impérial. Et parfois, on dit même qu'à Damas, ce sont des chrétiens qui ont ouvert les portes euh, aux envahisseurs, ou qu'en Égypte, euh, ils se sont restés tout à fait neutres. Mais il faut comprendre que c'était des gens qui étaient euh, persécutés euh, très, très violemment par les autorités impériales. Donc on voit que la division. Euh, a fait le jeu euh, de, de l'invasion et, a, et in fine a, a joué tout à fait contre le, le christianisme euh, dans cette région. Et puis ensuite... Petit à petit, ces euh, bah, populations, une partie, s'est convertie à l'islam, euh, puisque l'islam euh, euh, s'est installé de manière euh, durable et longue euh, jusqu'à nos jours euh, dans la région, au point que euh, les chrétiens sont devenus parfois très minoritaires euh, dans, dans ces pays. Alors ça ne veut pas dire qu'ils aient été tous tués ou qu'ils soient tous partis, c'est que simplement, au fil du temps, et bah, contraints ou forcés, ou volontairement, je n'en sais rien, euh, ils sont des, des populations entières sont devenues euh, musulmanes. Donc voilà un peu qui sont les, les chrétiens, euh, chrétiens d'Orient. Ce ne sont pas des gens qui ont été évangélisés au XIXe et au XXe siècle par des missionnaires. C'est euh, tout à fait différent. Ce sont vraiment des, des chrétientés très anciennes et qui parfois ont même eu des états euh, euh, chrétiens officiellement, comme l'Arménie ou l'Éthiopie, euh, avant même l'Empire romain. Alors ensuite, la fin de la question. Du, du, coup, du coup, pour en revenir à notre époque, euh, on a donc euh, une situation particulière, finalement, bon, une situation géopolitique qui est un petit peu particulière pour chacun de ces pays. Il euh, y a la situation de l'Arménie qu'on pourrait évoquer très brièvement euh, avec euh, donc une guerre euh, avec l'Azerbaïdjan, dont on ne parle absolument pas dans nos médias occidentaux, puisque la guerre entre l'Ukraine et la Russie occulte totalement euh, ce conflit. Euh, J'imagine que SOS Chrétien d'Orient, avec sa présence en Arménie, est, est quand même assez au fait de, de, de, de ce qui se passe avec le Haut-Karabakh en particulier. Et puis, euh, également, donc, ce, ce séisme qui a touché la Syrie, euh, la Syrie qui est déjà dans une situation d'après-guerre, euh, euh, assez... Euh, assez compliqué, j'imagine. Après-guerre militaire, mais en pleine guerre économique, puisque mmh. la Syrie est frappée de sanctions absolument terribles, comme quelques autres pays dans le monde, euh, hélas, et qui, bien sûr, frappent euh, d'abord la population civile et ne touchent pas les hiérarches euh, de euh, la, la haute société. qui Vous imaginez bien que les ministres et les, les gens du pouvoir euh, ne sont pas privés ni de pain, ni d'essence, ni de chauffage. Donc, comme d'habitude, les sanctions frappent euh, les plus pauvres et les... Les plus, les plus démunis. Alors oui, bien sûr, nous sommes... Alors Pour revenir à l'Arménie, oui, bien sûr, nous sommes euh, très au fait de la situation au karabakh d'autant que nous y avons des projets. Euh, nous nous y rendions jusqu'à ce que le corridor qui relie le Haut-Karabakh au reste de l'Arménie soit bloqué par les troupes euh, azéries. Alors le Haut-Karabakh, c'est un territoire arménien qui est peuplé d'Arméniens depuis toujours. On y trouve des monastères du IVe, e siècle, des monastères arméniens qui sont exactement identiques à ceux qu'on peut trouver en Arménie ou qu'on peut trouver dans l'est de la Turquie arménie. L'est de la Turquie actuelle qui, bien sûr, faisait partie du, du, de l'Arménie euh, historique. Donc ça montre bien que c'est une terre arménienne. Il n'y a aucun doute là-dessus et il ne faut pas croire la propagande euh, turco-azérie qui nous parle d'Albanais du Caucase ou de je ne sais quelle autre euh, légende complètement absurde. Et il se trouve que sous Staline, dans, à l'intérieur de l'Union Soviétique, mais on sait que Staline aimait bien diviser pour mieux régner euh, en jouant avec les, les territoires, en... enfin que Staline d'ailleurs, ses successeurs ont fait de même, en, en déplaçant les régions d'une république socialiste à l'autre à l'intérieur de l'Union soviétique, et ce territoire arménien a été détaché de l'Arménie pour être mis dans la République socialiste soviétique de l'Azerbaïdjan qui n'a jamais eu d'existence avant l'Union soviétique, donc ça n'a jamais été un État indépendant, un État souverain, c'était une partie de l'Union soviétique, et euh, c'est des questions internes à l'Union soviétique. Et à la fin de l'Union soviétique, euh, dès 1988, donc trois ans avant la fin de l'Union soviétique, mais les Arméniens qui, étaient, qui commençaient à être persécutés par les Azeris, qui voulaient faire euh, en fait un nettoyage ethnique avant l'indépendance, puisque tout le monde sentait que le pouvoir soviétique se délitait, les Arméniens se sont rebellés et ont demandé leur rattachement à l'autre la, la, république euh, socialiste soviétique, celle d'Arménie, ce, ce qui était logique. Ça a déclenché une guerre qui a été gagnée par l'Arménie en 1994. Et depuis, on est resté sur ce statu quo d'une république autoproclamée, mais non reconnue, peuplée à 100% d'Arméniens et euh, rattachée, en fait. Donc là, on parle fait, bien du Haut-Karabakh. Rattachée, de fait, à la République d'Arménie, qui, elle, est reconnue internationalement. Mais il se trouve que, pendant, donc depuis 1994 jusqu'à 2020, donc pendant ces, ces deux décennies et demie, l'Azerbaïdjan euh, a vu sa population croître, a vu son économie exploser, avec notamment les ressources euh, d'hydrocarbures, et à euh, développer ces alliances, euh, des alliances très variées, euh, notamment avec la Turquie, mais pas seulement, très bonne relation avec la Russie, très bonne relation avec l'Union Européenne, avec les États-Unis, avec Israël, avec, donc, le avec, avec le Vatican aussi. Euh, voilà. Alors, euh, cette diplomatie, on, a, on parle de diplomatie du caviar, parce qu'évidemment, ils mettent beaucoup de moyens financiers pour développer cette, euh, cette diplomatie très offensive. Et euh, dans le même temps, l'Arménie a perdu en population parce qu'ils n'ont pas su vraiment euh, faire leur transition à l'économie de marché. Le, Et puis il y a les... une grande diaspora arménienne. Aux voilà, mais qui a continué. France, on voit euh... des, villages, des villages qui sont vides d'hommes, où il n'y a que des femmes, parce que tous les hommes travaillent en Russie, parce qu'il n'y a pas d'emploi en, en Arménie. Donc l'Arménie est devenue un pays un peu déclinant au niveau de l'économie, au niveau de la population. Et donc même militairement, bah, pendant que l'Azerbaïdjan s'armait, s'armait, achetait des, des armes modernes et, et puissantes, et l'Arménie euh, stagnait. Et puis arrive 2018, une révolution en Arménie où l'ancien régime, qui était, je crois, fort corrompu et qui était devenu très impopulaire, euh, qui vivaient sur cette rente mémorielle de la guerre du Karabakh de 1994, c'était tous d'anciens combattants, etc. Euh, donc l'ancien régime s'effondre et arrive un Monsieur, monsieur, M. Pachignan, euh, comme premier ministre, qui lui était journaliste, euh, on le dit très, très lié à certaines euh, officines américaines, euh, etc. Donc beaucoup plus moderne, avec certaines idées de de réformes libérales très à la mode, et euh, évidemment la première chose qu'il a faite, ça a été de tourner euh, le dos à, au seul allié en fait, qu'avait l'Arménie à l'époque, c'était la Russie, Et euh, alors même qu'il n'avait pas encore de nouveaux alliés. Donc évidemment, euh, on, on voit une situation très déséquilibrée, et l'Azerbaïdjan en a immédiatement en profité, quoi, deux ans après, euh, octobre 2020, avec cette guerre des 44 jours qui a viré au désastre pour l'Arménie, et pour le Haut-Karabakh, où euh, en fait, le Haut-Karabakh a perdu les deux tiers de son territoire. Euh, la population est passée de… 100, il y a eu 20 000 déplacés sur 150 000, donc tout peu, on parle de toute petite population. Hein. Donc 20 000 personnes qui se sont déplacées en Arménie, deux tiers du territoire perdu, et un cessez-le-feu in extremis euh, ordonné par la, les Russes. Qui ont gelé la situation euh, in extremis, hein, parce que sinon, si les Russes n'étaient pas intervenus, le Haut-Karabakh était envahi totalement, et c'était les 150 000 Arméniens qui étaient chassés. Donc, euh, ils ont sif sifflé la fin de la guerre, et puis on, a, on est arrivé à cette situation. Donc là, là on, est encalmés, on est en On est en 2020. 2020 ouais. Et puis, euh, c'est resté comme ça. Donc, euh, nous, on a commencé à travailler là-bas, aider le Haut-Karabakh, à aider à reconstruire, aider les réfugiés en Arménie qui avaient tout perdu, donc les aider à recréer euh, leur activité économique, souvent agricole, donc en leur achetant du bétail, euh, des ruches, quoi, de, essayer qu'ils puissent survivre, ou leur euh, aidant à rénover leur maison, qui était vraiment sans aucune facilité. Sans aucun aménagement, pardon, pour l'anglicisme. Et euh, 2022 arrive la guerre en, en Ukraine. Euh, et donc forcément, la Russie se retrouve affaiblie dans sa position de médiateur. Et l'Azerbaïdjan en profite, euh, décembre 2022, euh, et coupe la route qui reliait le Haut-Karabakh euh, au reste de l'Arménie. Et donc depuis maintenant décembre, donc ça fait euh, trois mois au moment où nous parlons, où nous enregistrons que les, les 100, 150 000 habitants ou 130 000 habitants du Haut-Karabakh sont coupés du monde euh, pas de gaz, pas pas beaucoup... presque pas de gaz, pas d'électricité. Heureusement, ils sont... ils sont très agricoles, donc il y a quand même de la nourriture. Et puis la Croix-Rouge peut passer, euh, mais euh, c'est très limité ce qui, ce qui peut passer. Et on est dans une situation complètement bloquée. Et puis la situation diplomatique est catastrophique. Et parce parce il n'y a aucune aide occidentale, aucune aide européenne. Euh... En fait, les, les, le gouvernement arménien de Nikol Pachignan a tourné le dos à l'allié historique à la Russie. Mais en échange, qu'a-t-il eu Il a reçu une visite de Madame Pelosi. Mais euh, ça n'équivaut pas à des livraisons de drones, etc. Et finalement, après deux ans de négociations, l'Arménie a réussi à acheter des armes à l'Inde. C'est le seul pays qui a accepté de vendre, je ne parle pas de dons, mais de vendre des armes à l'Arménie, c'est l'Inde. Mais sinon, plus personne n'accepte de vendre des armes à l'Arménie, ce qui montre l'isolement diplomatique au-delà des belles paroles, parce que, euh, le président français n'arrête pas de dire « je soutiens l'Arménie, je suis… » La France est avec l'Arménie, mais on n'a pas vu de livraison, de... je ne suis pas un expert en armement, mais d'avions, de chars, de véhicules blindés, de canons César, etc. à l'Arménie, euh, alors que visiblement, on en a les capacités, puisque la France le fait avec, avec l'Ukraine. Alors, donc on a cette situation-là assez compliquée et tendue actuellement avec, avec l'Arménie, donc une situation de enfin, on peut dire de guerre quand même, euh, enfin, de, de blocus en tout cas qui, euh, qui Non, est, non, de guerre, euh, parce qu'il euh, y a même la République d'Arménie elle-même, donc sans parler du Haut-Karabakh, mais régulièrement la République d'Arménie est attaquée parce que l'Azerbaïdjan grignote des frontières euh, kilomètres carrés par kilomètres carrés et en fait occupe des parties de la République d'Arménie elle-même. Donc un pays voilà, qui est isolé, sans aucune aide euh, internationale, si ce n'est euh, l'Inde qui accepte de lui vendre des armes. Et alors, la Syrie, euh, donc un terrible séisme il y a quinze jours à peu près, euh, et puis en fait une situation qui s'est quand même beaucoup détériorée, parce qu'il y a eu cette situation de guerre avec l'occupation de Daesh, qui à peu près a été réglée il y a maintenant deux, trois ans, euh, mais finalement, est-ce que la situation ne s'est pas détériorée euh, depuis la, la, la, la période d'occupation de Daesh ah, tout, à fait, tout à fait, tous les, les Syriens que, avec qui nous travaillons, que nous rencontrons, nous disent, que, et nous le voyons, puisque nous avons des équipes qui vivent, qui vivent sur place, euh, et d'ailleurs je crois qu'il y a une, une volontaire actuellement qui était... On, on lui rend hommage, voilà, je pense qu'elle se reconnaîtra dans l'émission. Qui est Academia Cristiana. Euh, on voit que la situation est bien pire maintenant, même avant le séisme, que pendant la guerre. Il euh, y a des, des pénuries qu'il n'y avait pas pendant la guerre. Donc la situation au niveau de l'électricité est pire que pendant la guerre, au niveau de l'essence, au niveau du mazout, euh, au niveau du pain même. Euh, le pain subventionné euh, est de plus en plus difficile à trouver. Tout ça parce que tout le nord-est de la Syrie, qui était occupé avant par Daesh, mais quand c'était Daesh, il y avait toujours des accords pour leur racheter le pétrole, le gaz, le blé, etc. Parce que c'est le grenier à blé et c'est là que sont les ressources d'hydrocarbures. Maintenant, c'est occupé par les armées américaines. Alors euh, autant c'est mal de voler le blé ukrainien, mais par contre c'est bien de voler ouais, le blé, blé syrien. syrien, de voler le pétrole syrien et de voler le gaz syrien. Donc on était avant le séisme face à une situation très très compliquée, catastrophique même. Et puis arrive ce séisme et là, euh, l'injustice de cette situation a vraiment sauté aux yeux du monde entier. Et nous à SOS Chrétien d'Orient, on a vraiment essayé de, de mettre cette injustice en avant pour, que, pour essayer de faire changer les choses. Parce que ce n'est pas tolérable de voir que... Euh, L'aide internationale afflue vers la Turquie, et c'est bien normal parce que c'était le cœur du séisme, c'était quand même bien plus... Les dégâts sont bien plus importants en Turquie parce que c'était l'épicentre. Le... mais en Syrie, et notamment à Alep, euh, notamment à Latakye, et, euh, et aussi dans les zones rebelles de la région d'Idlib, il euh, y a aussi des dégâts très importants avec des, des milliers de morts. Euh, là, non, on n'envoie pas d'aide, ou alors on tergiverse, ou on... On, on, dilue le, on dilue les réponses, etc., parce qu'on euh, ne veut pas envoyer d'aide à un pays dirigé par Bachar el-Assad. Mais c'est-à-dire qu'au nom de cette pseudo morale euh, politique, on commet des actes d'une immoralité grave euh, du point de vue humanitaire. Parce que c'est-à-dire qu'on va faire payer aux pauvres gens qui sont sous les décombres ou qui ont perdu leur logement... Euh, le, euh, le fait que euh, leur président s'appelle euh, Bachar el-Assad. Donc, c'est absolument injuste. Et donc, ça a donné lieu quand même à un grand témoin dans le monde arabe. Et on a vu beaucoup de pays arabes qui, pourtant, étaient toujours euh, sans relation avec la Syrie, euh, envoyé beaucoup d'aide. Je pense à l'Arabie Saoudite, je pense aux Émirats Arabes Unis qui, eux, avaient déjà repris des relations diplomatiques depuis deux ans. Je pense au Bahreïn. Euh, je... Voilà, il y a eu quand même un grand élan de, de solide. À l'Égypte également, l'Égypte qui n'avait plus de relations diplomatiques avec la Syrie depuis 2011-2012, qui envoyait euh, beaucoup d'aide. Et euh, du point de vue de l'Occident, on ne peut pas en dire euh, autant. Il y a quoi Il y a l'Arménie. Euh, la Hongrie et l'Italie, qui ont envoyé de l'aide, et, euh, et alors c'est tout. Alors maintenant, le centre de crise du Quai d'Orsay nous annonce qu'ils ont envoyé de l'aide, mais alors ce n'est pas très clair, qu'est-ce qu'ils ont envoyé, où ils l'ont envoyé, etc. Euh, ils ont été le directeur adjoint a été interrogé par la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, et la réponse est loin d'être claire, et nous le déplorons. Alors il y a eu, une, finalement, après plusieurs interventions de parlementaires, etc., l'Union européenne a fini par alléger temporairement les sanctions pour six mois, imitant en cela les États-Unis qui avaient déjà fait ça très rapidement, cinq jours après le, le séisme. Mais euh, ce n'est pas suffisant et euh, de toute façon, par principe, je, nous pensons à Chrétien et est Chrétien d'Orient, et c'est d'ailleurs ce la position de, classique de l'Église catholique, nous pensons que les, san les sanctions économiques sont un moyen immoral et injuste de, de de régler les, les crises diplomatiques euh, et les relations internationales. Et donc il faudrait vraiment euh, arrêter ces sanctions euh, euh, très rapidement. Et donc elles vont être renouvelées en mars, euh, dans quelques semaines, par l'Union européenne. Il suffit qu'un État de l'Union euh, mette son veto pour que ça ne soit pas renouvelé. Mais là, je crains qu'aucun n'ait le courage de, de dire non euh, à ce renouvellement. Alors maintenant, j'aimerais qu'on évoque un peu plus le cas de, de l'association la SOS Créteur d'Orient. Ben jean Blanchard, j'imagine que cette aventure, c'est quand même une aventure aussi existentielle. Euh, Est-ce que vous pourriez raconter un petit peu à nos auditeurs euh, quelques souvenirs marquants euh, de, de votre engagement et euh, de ceux de vos, vos, vos, vos bénévoles euh, au sein de l'association SOS de lorient Alors oui, j'ai d'abord des, euh, des, des, des souvenirs heureux. Alors euh, tout d'abord, euh, je me souviens, en, je ne sais plus en quelle année c'était exactement, mais après la libération de la plaine de Ninive, donc après que Daesh avait été chassé euh, donc par la, la coalition occidentale, mais aussi avec, euh, grâce à l'armée irakienne. Hein. Il ne faut pas l'oublier parce qu'on a beaucoup parlé, de, notamment des Kurdes qui ont, fait, euh, qui ont bien combattu, et il faut leur rendre hommage, mais aussi l'armée irakienne, la police fédérale irakienne ont bien combattu, et souvent ils étaient un peu oubliés, et euh, je me souviens, de, euh, je crois que c'était pour les Rameaux à Karakoche où une grande croix, euh, c'était SOS Chrétien d'Orient, qui avait érigé cette euh, grande croix à l'entrée de la ville, euh, avec l'église locale. Et donc j'y étais pour euh, la bénédiction de la croix par euh, l'archevêque syriac catholique, je crois. Et ça, c'était vraiment un, un grand moment, parce que les gens commençaient à peine à revenir dans leur ville, euh, les maisons étaient en train d'être construites, et puis ensuite, après, nous étions allés... Euh, inaugurer, euh, couper le cordon d'un quartier, d'une rue entière que nous avions euh, réhabilité et donc en donnant les clés aux, aux habitants. Et donc ça, c'était vraiment un moment de, de joie et un peu de fierté aussi parce que euh, de voir que nous participions au retour de, de ces gens euh, chez eux après ces deux années euh, d'exil forcé par, euh, par, les, par Daesh, par, euh, par l'horreur qu'ils qu avaient vécu. Donc voilà, il y a ce, ce souvenir, euh, souvenir aussi heureux, c'était à Alep en décembre 2016. Euh, J'étais là quelques deux, trois jours après la libération de la ville, la libération complète de la ville par l'armée syrienne. Et donc là aussi, les gens étaient dans la rue. Je me souviens, nous avions installé un sapin de Noël géant sur la place, euh, une des places centrales du quartier d'Azizier, qui est un peu le cœur... Euh, chrétiens de, de la ville, et alors c'était vraiment très très joyeux, jusqu'à 2 heures du matin, les gens se pressaient autour du sapin, dansaient sur de la musique, et là vraiment toute population confondue, chrétiens, musulmans, bourgeois et, et, pauvres, et pauvres gens, et alors qu'il faisait très froid, je me souviens, c'était vraiment, vraiment un, très, un souvenir très heureux, et moi qui avais vécu toute la guerre à Alep, j'y allais très régulièrement, c'était coupé en deux la, c'était bombardé en permanence par, euh, donc dans la partie ouest par les obus de la rébellion. Alors, bien sûr, ceux qui étaient à l'est étaient bombardés par euh, les avions euh, russes et syriens, mais euh, ça, on en parlait suffisamment dans nos médias. Mais par contre, on ne parlait jamais de ce que souffrait le million et demi d'habitants qui étaient à l'ouest, qui étaient privés d'eau, d'électricité, de chauffage et qui en plus recevaient des obus euh, toute, euh, toute, la, toute la journée. Et donc voilà deux, deux bons souvenirs et puis peut-être des souvenirs plus, plus douloureux quand nos, quatre de nos collaborateurs ont, été, ont disparu à Bagdad en, euh, le, 21, le 20 janvier 2000, 2020, donc euh, pendant 66 jours sans nouvelles d'eux. Et donc ça, ça a été une grande épreuve pour l'association. Mais grâce à Dieu et au bon travail de, de la France en collaboration avec les autorités irakiennes, ils nous sont revenus sains et saufs et euh, il y en a encore, est, ils vont tous bien aujourd'hui et ça, ça a été une, une épreuve mais qui a connu un heureux dénouement et qui a été aussi une épreuve morale pour nous de, de tenir le coup et de rester soudés et déterminés sans faire d'erreur pendant ces 66 jours parce que la moindre erreur peut avoir des conséquences très graves sur, euh, sur les disparus et, et donc voilà, ça c'est un souvenir qui a été marquant et puis enfin, un autre souvenir euh, euh, qui, alors qui est encore contemporain, puisque c'est toujours pas fini, c'est de, de découvrir dans une certaine presse euh, subventionnée par des, des, of, des officines américaines, toujours les mêmes, liées à George Soros, hein, rien d'inventé, c'est marqué en pied d'article, hein, ces articles de Mediapart expliquant que nous serions complices de terrorisme, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, pour avoir travaillé dans des villes chrétiennes qui ont résisté face à des groupes armés liés à Al-Qaïda en Syrie. Alors oui, nous avons travaillé dans ces villes, nous avons fini la construction d'une église, nous avons mis des systèmes de panneaux solaires pour permettre au château d'eau d'être approvisionné en eau toute la journée, donc à la ville entière de 25 000 habitants d'avoir de l'eau courante et aux agriculteurs de pouvoir faire de l'irrigation. Euh, équiper l'hôpital de, de réservoirs d'eau qui chauffent en haut avec le soleil. Donc voilà, ça serait ça, être euh, coupable de crimes de guerre. Donc euh, je dois dire que si c'est cela, bah, nous en sommes fiers. Et oui, et puis on nous accusait aussi de ne pas avoir été neutre euh, dans cet affrontement entre ces villes chrétiennes et Al-Qaïda. Et là aussi, je l'assume tout à fait. Oui, oui, face à Al-Qaïda et Daesh, euh, nous assumons d'avoir pas été neutre et ce n'est pas un problème, comme dans le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, nous assommons euh, défendre les, les Arméniens et, euh, et leur droit à vivre euh, sur, euh, sur leur terre. Donc voilà quelques souvenirs. Et, et je, je, petite incise, euh, puisque en fait, euh, ça c'est un peu le fil rouge de, de, de nos, notre action et de nos propos. Nous, nous, nous sommes tout à fait scandalisés et choqués euh, par tout ce qui est double standard, cette politique des double standards où il y aurait des peuples qui auraient plus le droit à disposer d'eux-mêmes que d'autres. Par exemple, les Ukrainiens auraient plus le droit à disposer d'eux-mêmes que les, les Arméniens. Il y a des frontières qui sont plus intangibles que d'autres. Les frontières ukrainiennes sont plus intangibles visiblement que les frontières syriennes. La souveraineté des États aussi, il y en a, elle est parfois plus ou moins euh, euh, importante. Euh, et ça, nous, le, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, certains blés euh, ont le droit d'être volés et d'autres pas. Alors, ça, vraiment, c'est quelque chose que je trouve très choquant. Alors, c'est la vie, bien sûr, mais je pense que c'est aussi notre devoir de, de pointer du doigt euh, ce genre euh, d'injustice. Et ces chrétiens, justement, d'Orient, à euh, qui vous portez secours, euh, j'imagine que la relation que vous avez pu entretenir avec l'association euh, a pu sans doute euh, vous marquer. Euh, et peut-être même le courage de ces populations à rester dans des territoires qui sont euh, finalement occupés à plus de 90% par des populations musulmanes, euh, à faire face à l'adversité. Est-ce que vous pouvez un peu nous, nous témoigner euh, de ces preuves de courage euh, dont, que font ces chrétiens d'Orient, peut-être aussi pour nous inciter, nous occidentaux, euh, à venir euh, à leur soutien alors bien sûr, euh, il faut mentionner les populations euh, d'Irak, euh, tant de témoignages de gens qui ont préféré tout perdre plutôt que d'abjurer leur, leur foi, qui ont vraiment qui ont tout laissé derrière eux, et c'était des gens qui souvent vivaient bien, étaient euh, aisés, avec euh, des belles maisons, des belles voitures, etc. Mais ils ont préféré tout abandonner plutôt que d'abjurer et, et de se convertir. Donc ça, vraiment, euh, tous les volontaires de SOS Chrétien d'Orient qui, qui ont été en Irak et qui ont... Qui ont aidé dans les camps de déplacés euh, à Erbil et dans la, dans la région, sont tous revenus marqués par ces témoignages de gens qui, qui n'étaient partis qu'avec un pyjama ou une, une robe de chambre et qui, euh, que, plusieurs semaines après, n'avaient toujours que, que ça, alors qu'avant, c'était des, des gens tout à fait aisés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de marquant. Il, il y a aussi euh, autre chose, c'est un autre aspect, c'est que le c'est pas parce que les gens vivent dans des pays majoritairement musulmans que euh, la situation était toujours conflictuelle. Euh, il y a toujours eu des, des problèmes, bien sûr, et notamment avec les autorités étatiques, mais euh, ce n'est pas forcément tout le temps, euh, et, et heureusement ce n'est pas tout le temps aussi fort que quand c'est Daesh. Et, euh, mais il y a quand même une grande différence, par rapport, euh, parce que parfois on lit des, des comparaisons avec euh, ce qui peut se passer en Europe ou en France, etc. Nous sommes dans des situations tout à fait différentes. Là, on parle d'un seul peuple, euh, ce sont des gens qui ont toujours vécu ensemble, parce qu'en fait, c'est le même peuple. Et après, il y en a qui sont devenus de musulmans, d'autres qui sont restés chrétiens, etc. Mais euh, ce sont des gens qui vivent ensemble, qui parlent la même langue, qui parfois sont les mêmes familles, qui sont cousins. Euh, on parlait de Maloula tout à l'heure où on parle encore l'araméen, euh, tout le monde parle araméen à Maloula, les chrétiens comme les musulmans. Et autour, il y a deux villages euh, qui sont devenus musulmans, pour, pour des raisons assez baroques d'ailleurs, euh, et qui parlent, qui parlent araméen alors que ce sont des villages euh, musulmans. Donc euh, c'est pour mettre une nuance un petit peu par rapport à parfois certains euh, raccourcis qui peuvent... Euh, qui peuvent être faits, mais euh, et puis c'est vrai qu'il faut aussi mentionner que les, les armées qui se sont battues contre Daesh et qui ont liquidé euh, Daesh, euh, bien sûr il y a eu de l'aide euh, des armées occidentales pour l'Irak, de l'armée russe pour la Syrie, mais euh, ceux qui étaient sur le terrain et qui mouraient, c'était les soldats de l'armée euh, et de la police fédérale euh, irakienne, euh, du Kurdistan irakien, euh, donc les peshmerga, et puis euh, l'armée arabe syrienne et ces forces euh, très majoritairement c'était des musulmans donc, il faut aussi un peu nuancer sur l'aspect euh, choc des civilisations, ce n'était pas euh, euh, l'islam contre les chrétiens, parce qu'en allant un peu plus loin, il faut voir aussi qui soutenait, euh, alors peut-être pas Daesh, mais certains autres groupes qui étaient euh, à peine moins radicaux, voire pas du tout moins radicaux que, que Daesh, et qui parfois étaient fournis en armes euh, par euh, des pays euh, du, occidentaux notamment peut-être la France, c'est ce qui s'est dit, etc. Donc euh, la situation est un peu plus compliquée qu'un qu simple affrontement euh, chrétien et musulman, persécution des chrétiens par les, par les musulmans. Mais effectivement... Euh, tout le monde a été frappé, en tout cas par la force d'âme de ces gens, euh, de rester dans leur pays, malgré l'adversité en général, qui, euh, que ce soit l'adversité de Daesh euh, ou des autres groupes euh, islamistes, euh, terroristes, euh, mais aussi face aux sanctions internationales qui, comme on l'a dit tout à l'heure, ne sont pas moins redoutables, face au, à l'isolement, face aux, aux persécutions ou alors aux chicaneries de l'État qui, officiellement, ne va pas persécuter, mais va poser des problèmes, ou face à l'isolement, euh, comme on l'a dit pour l'Arménie euh, tout à l'heure. Donc il y a plein de, de choses qui font que la situation est bien plus dure pour euh, être chrétien là-bas, même dans un pays comme, euh, comme l'Arménie, où pour le coup, c'est pas du tout une histoire de religion, même si l'Azerbaïdjan est musulman, mais c'est vraiment une question d'affrontement interétatique et de peuple, hein, euh, ethnique ethnico-linguistique, etc., plus que religieux, parce que l'Azerbaïdjan n'est pas un pays très, très religieux sur... Euh, euh, mais euh, on voit cette force d'âme et qui nous, nous donne des leçons, nous, Français, euh, puisque euh, grâce à Dieu, nous ne sommes pas encore dans de telles situations, dans une telle adversité. Mais peut-être que nous pourrions l'être un jour et, et nous espérons, et je prie Dieu pour que nous ayons cette force morale, cette force d'âme, le jour où, à Dieu ne plaise, cette situation se présenterait euh, ici. Et alors... Quel est concrètement l'engagement des bénévoles de SES Chrétien d'Orient euh, au quotidien euh, à, quoi, à quel type de mission euh, sont-ils invités à, à participer Et puis, euh, de manière générale, est-ce que vous pourriez nous, nous parler un peu de ces bénévoles euh, qui, sont, qui font un travail euh, voilà, sous, enfin, sous couvert de l'association, un peu anonyme euh, mais voilà, qu'est-ce qu'on qu qu peut, qu qu peut admirer peut-être dans, dans le travail de ces bénévoles Alors tout d'abord, je voudrais leur rendre hommage parce qu'ils euh, font vraiment un travail fantastique et ils sont très nombreux, euh, pratiquement plus de 3000 je crois euh, depuis, en 10 ans, donc depuis la, bientôt 10 ans, un peu moins de 10 ans, depuis la fondation de l'association. Euh, ils ne comptent pas leurs heures, ils ne comptent pas leur énergie euh, et puis c'est vraiment euh, difficile déjà rien que par les conditions de venir vivre en communauté comme dans une, pendant plusieurs mois, euh, vivre en dortoir. Euh, euh, sans avoir vraiment d'intimité, de, de calme, etc., pendant plusieurs mois, c'est difficile. Alors moi, je vais les voir régulièrement, mais je suis très admiratif, je ne suis pas sûr que je tiendrai euh, six mois euh, comme ça. Euh, donc ça, c'est vraiment, je, je tiens à leur rendre hommage. Et puis c'est vraiment à des deux piliers de l'association. Donc nous avons nos donateurs, euh, 65 000 environ à ce jour, et que je remercie bien évidemment, et les, et les volontaires. Et donc ce sont vraiment les deux, les deux poumons de l'association. Et l'association a besoin des deux pour fonctionner, et ne fonctionne que parce qu'il y a les, ces, deux, ces deux poumons, et l'un ne pourrait pas fonctionner euh, sans l'autre. Et, euh, et alors, leur vie quotidienne, euh, moi-même euh, ne faisant que des sauts de puce, je peux difficilement en témoigner, peut-être qu'un jour vous aurez l'occasion de recevoir... Euh, un ancien volontaire euh, dans cette émission, mais euh, mais vraiment le, le but, euh, ce qu'on leur dit avant de partir, c'est qu'il faut qu'ils se mettent à disposition de, ils se mettent à disposition de l'association et qui qu soient soit là pour rendre service. Il ne faut pas partir avec une idée préconçue. Euh, ah ben je suis instituteur, donc je vais euh, passer mon temps à enseigner. Bien sûr, on n'est pas idiots. On va essayer de faire coller les capacités de chacun. Euh, euh, à ce qu'il va faire. Mais en fait, les besoins parfois sont très variables et puis les, euh, nos activités sont très variables et il se peut très bien que quelqu'un qui soit infirmier se retrouve à enseigner le français. Par contre, c'est sûr qu'un instituteur ne va pas se retrouver à faire des soins infirmiers parce que ça, c'est pas possible, mais euh, bah, bien sûr, on essaye de, de faire en sorte que ça colle, mais ce n'est pas toujours le, le cas. Et donc, je voudrais vraiment rendre hommage à leur, à leur polyvalence. Et, et vraiment, ils se mettent au, au service de, de l'association et de, de la cause pour laquelle tout, ils sont tous là, malgré leurs parcours différents, leurs origines, que ce soit sociales, culturelles, religieuses, parfois très, très variées. Et ils sont là pour aider ces des populations, ces chrétiens d'Orient à continuer à vivre sur la terre de leur père et ça c'est vraiment le, le pourquoi, et pourquoi nous sommes là, pourquoi ils sont là et euh, ils y mettent vraiment tout leur cœur, euh, toute leur euh, ardeur et ça c'est vraiment euh, magnifique et après c'est aussi pour eux l'occasion parfois de, de découvrir euh, d'autres choses. Euh, alors nous parlions tout à l'heure de la force d'âme, du courage des populations qu'ils rencontrent, donc ça c'est un premier point, mais il y a aussi euh, parfois la, la foi, euh, le, le christianisme, puisqu'on euh, a beaucoup de volontaires qui soient sont baptisés mais n'ont jamais été plus loin, euh, parfois ne sont pas du tout baptisés, parfois sont d'autres religions, mais on leur dit, avant de partir, que s'ils partent avec SOS Chrétien d'Orient, il leur est demandé de participer à la vie de l'association, et nous essayons d'avoir un mode de vie chrétien. Alors bien sûr, on peut toujours mieux faire, et nous espérons toujours que, que ce mode de vie chrétien soit plus, plus profond, plus, plus vrai, et, euh, et plus intense, mais on essaye, de, on, on, on essaye en tout cas, et notamment on leur demande chaque matin de commencer la journée par une prière tous ensemble, de prier avant les repas et d'assister à la messe les dimanches et les jours de fête de préceptes pour tout le monde. Alors après, s'ils ne sont pas chrétiens, euh, force personne à prier, mais au moins d'y assister, parce qu'ils euh, sont dans le cadre de cette association. Et d'ailleurs, ça n'a jamais posé de problème euh, pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Ça, ça a pu poser problème avec quelques catholiques qui trouvaient que c'était un peu rigide, mais euh, pour les non-chrétiens, ils trouvent ça normal puisqu'ils partent dans une association chrétienne. Et pour certains, ça a été l'occasion de découvrir le christianisme, euh, qu'ils n'avaient pas eu la chance, c'est l'occasion de découvrir en France. Et euh, nous avons eu plusieurs personnes qui, une fois rentrées, ont demandé le baptême, euh, euh, ou alors qui ont fait leur première communion, parfois sur place parce qu'on a la chance d'avoir des aumôniers qui se rendent régulièrement sur place, euh, pilotés par euh, des pères de la Fraternité Saint Vincent Ferrier qui depuis les débuts nous suivent et assurent l'aumônerie de l'association. Actuellement c'est le Père Henri Favelin qui vraiment, ce, que je tiens à le remercier puis je remercie le prieur de nous déléguer un hein, de ces prêtres euh, euh, à ce point parce que vraiment c'est un gros investissement. Et donc, euh, quand les, les prêtres français partent dans, les, dans, nos, dans nos missions, c'est l'occasion vraiment de faire de l'apostolat auprès des volontaires. Donc ceux qui sont déjà catholiques bah, sont ravis d'avoir un prêtre francophone qui est là pour les enseigner et les confesser. Et pour les autres, c'est vraiment aussi le moment de découvrir ce qu'ils ont pu euh, apercevoir ou pressentir par la fréquentation de, du culte oriental. Mais là ils ont en plus les explications et l'aspect intellectuel et raisonnable qui va, parce que mmh. c'est bien d'assister à la liturgie, mais au bout d'un moment, il faut aussi se catéchiser. Et donc c'est l'occasion, et ça c'est aussi une grande joie et une grande fierté d'avoir pu participer modestement à cette œuvre d'évangélisation, mais pas là-bas, puisque ce n'est pas du tout notre propos, mais des Français qui partiraient avec nous. Ben alors, moi, Benjamin Machat, en tant que euh, témoin, en tout cas, je, je, je dois remarquer que cette, cette œuvre a participé, en tout cas, a forgé une génération. Euh, moi, je vois en tant que président de l'Académie Christiana, on a souvent cette joie de voir euh, nos jeunes euh, participants coupler leur expérience de formation de l'Académie Christiana euh, d'une aventure euh, en Orient et souvent d'une aventure qui euh, est euh, à la fois spirituelle existentielle puisque je pense que la confrontation avec euh, cette, euh, cette foi euh, pratiquée dans l'adversité, euh, nous occidentaux euh, baignant dans un confort euh, et un consumérisme <rire> global euh, eh bien ça, ça peut ouvrir les yeux ça peut, ça peut marquer je pense profondément des, des, des existences. Euh, comment est-ce que vous voyez? Euh, L'évolution peut-être de cette association, alors c'est une question peut-être un petit peu, euh, peu osée, parce que je ne sais pas si forcément vous évoluez avec des, des, des business plans et des, des, des, des, des trajectoires euh, prévues d'avance sur, sur le long terme, mais est-ce que vous pourriez peut-être nous, nous, nous évoquer, en tout cas comment idéalement vous, vous, vous aimeriez voir un peu cette, cette, cet avenir, ce développement euh, qui est un travail à la fois voilà, en France et, euh, et au Levant, euh, avec, avec une jeune génération et avec ces, ces pays qui sont en adversité. Alors moi, comme je l'ai dit au début, je suis juriste, je suis notaire, je n'ai pas fait d'école de commerce. Donc les, les business plans à 30 ans, etc., ce n'est pas trop mon truc. Et... C'est vrai que depuis le début de l'association, on a toujours essayé de fonctionner de manière empirique euh, et tout à fait pragmatique. Et euh, il se trouve qu'en plus, avec Charles de Meyer, avec euh, chacun nos, nos qualités, nos talents différents et nos personnalités différentes, mais on, a, euh, on se retrouve assez là-dessus, là en fait, ce qui marche, on le fait, ce qui ne marche pas, on abandonne. Mais on n'a jamais visé trop grand euh, dès le début. En fait, si ça a grossi et pris de l'ampleur, c'est parce que c'est arrivé qu'on a bien fait ce qu'on a essayé de bien faire, ce qu'on devait faire, et puis de mettre de côté ce qui ne, ce qui ne marchait pas. Et donc, j'ai quelques difficultés à évoquer ce que sera l'association dans dix dans ans. un peu la grâce de Dieu. J'espère bien sûr qu'elle elle se sera un peu étendue dans son champ d'action, parce que si on parle de chrétienté orientale, en fait, il y a un gros pays dans lequel nous ne le travaillons pas encore, c'est l'Inde. Donc j'espère qu'à terme, euh, pardon, nous, nous irons euh, travailler en Inde. Mais bon, il faut qu'il y ait suffisamment de volontaires, suffisamment de dons, etc. Donc ça, c'est... Euh, et puis de ressources humaines. Ben, voilà, on, on, nous verrons. Et euh, j'espère aussi, parce que nous essayons de développer des associations à l'étranger. Donc nous en avons une en Italie et une en Belgique. Et puis nous essayons d'en créer d'autres dans d'autres pays, en fonction en fait, d'anciens volontaires, parce que nous avons des volontaires qui viennent du monde entier, 95% sont français, mais il y a aussi des gens qui viennent d'un peu partout. Et avec ces gens-là, nous essayons de monter des, des petites des sœurs de SOS Chrétien d'Orient pour euh, bah, essayer de créer le même élan de, de soutien et en même temps de quoi, tout ce qu'on a dit depuis, euh, depuis, que, depuis le début de cette, cette, cette discussion. Et donc j'espère qu'il que y aura dans dix ans euh, bah, plusieurs filles de SOS Chrétien d'Orient, euh, un peu partout en Europe ou en Amérique, euh, je ne sais pas. Mais surtout, le principal, euh, ce que j'espère, et j'espère que nous, nous y arriverons, et que j'en suis sûr en fait, c'est que nous restons fidèles euh, à l'idée de départ, euh, donc qui est vraiment d'aider euh, les chrétiens à rester sur la terre de leur père, donc vraiment de rester fidèles à l'idée de départ, euh, sans, euh, euh, sans se plier au au formatage nécessaire, euh, bah même si on doit se priver de ressources qui peut-être seraient plus abondantes si nous acceptions de passer sur les fourches codines euh, du politiquement correct ou du religieusement correct. Mais donc j'espère que nous resterons fidèles à de cette idée de départ et puis aussi euh, que nous resterons euh, unis. Nous sommes, euh, toute l'équipe de départ du conseil d'administration, etc. Et je crois que c'est aussi une grande force, c'est de... Bah de, on, on avait cette idée commune au départ et ben en fait on l'a toujours dix ans après et, et on, on s'entend toujours bien on est dans une bonne état d'esprit de, de camaraderie et pour aller dans le, tirer dans le même sens et, et ça c'est très important et souvent on voit les, les, les problèmes arrivent quand, les, quand les, le noyau se dispute ou avec des idées d'évolution divergentes et donc c'est pour ça que J'espère que dans dix ans, nous en serons toujours au même point de ce point de vue-là. Bon, bah écoutez, on vous le souhaite. Merci. Alors, pour conclure cette émission, euh, là, à Caléma Christiane, on a un public de, de jeunes catholiques français, ou d'ailleurs pas forcément que des catholiques, on a un public jeune en particulier. Euh, Benjamin Blanchard, qu'est-ce que vous voudriez dire à un jeune français de 18 ans euh, Est-ce que vous l'inviteriez demain à Qu'est-ce que vous lui diriez pour, pour l'inviter à s'engager, euh, partir en Orient, euh, au secours des chrétiens. Mais en fait, je lui dirais que c'est à la fois un préalable ou euh, quelque chose, une suite logique à une session ou euh, un engagement auprès d'Academia Christiana. Euh, parce qu'en fait, c'est tout à fait complémentaire. La formation, euh, formation qu'elle soit intellectuelle, spirituelle, physique euh, et communautaire dispensée par Academia Christiana, est, est vraiment remarquable, je crois. Et, est euh, nécessaire pour, euh, pour la France, pour les, les jeunes français, etc. Et en fait, l'expérience qu'ils peuvent avoir en étant volontaires avec SOS Chrétien d'Orient est tout à fait complémentaire. Donc avec cette, déjà cette expérience de service et de, de se donner pendant plusieurs semaines, plusieurs mois euh, dans l'exercice de la charité concrète, à mon avis, est très important parce qu'en fait, on a parfois peu l'occasion de l'exercer. Ensuite, euh, l'aspect communautaire de vivre en communauté, c'est avec des règles parfois un peu strictes. Ah, ce n'est pas le bagne, hein. ce n'est pas l'armée non plus. Mais comme on est dans des pays euh, parfois difficiles au niveau de la sécurité, ben, on est obligé d'avoir des règles. un peu. C'est un peu une époque où on a plus de service militaire finalement. Il faut peut-être voilà, trouver quelques on, expériences. Je crois qu'on en est très loin. C'est là... hein. quand même assez sympathique. Mais euh, il mais, euh, bon, y a quand même quelques règles qui peuvent être pénibles, surtout quand on a un tempérament un peu indépendant, mais c'est aussi une bonne expérience, surtout pour ceux qui n'ont pas fait de scoutisme, etc. Je, tous les retours que j'ai, c'est que c'est très enrichissant. On apprend beaucoup euh, sur euh, sur soi-même, c'est aussi euh, une expérience spirituelle, je crois, de, de découvrir aussi qu'il y, y a des chrétiens qui ont d'autres manières de prier, avec donc toutes les liturgies orientales que nous ne connaissons pas, euh, et qui ont, sont tout à fait légitimes, très anciennes, et puis de voir aussi qu'avec ces manières de prier euh, fort anciennes et différentes, mais en fait ils ont la même foi, puisque le credo est le même, et à part quelques nuances sur la nature du Christ, quand même globalement euh, nous partageons euh, nous partageons la même foi, et puis d'apprendre aussi que même la manière de prier, elle apparaît différente, mais la messe est exactement la même. En tout cas, si on prend euh, l'ancienne messe latine, c'est exactement la même chose. Après, il y a un peu plus de différence avec la, la nouvelle messe, hélas. Euh, donc, c'est aussi un, une expérience, je pense, spirituelle importante. Et puis, euh, le fait d'être comme ça, face à, à soi-même, dans un environnement étranger, c'est aussi l'occasion pour certains d'approfondir le, leur foi et leur... Euh, et leur piété. Et puis aussi, alors c'est peut-être plus anecdotique, mais euh, c'est aussi une expérience de vie à l'étranger, dans une autre civilisation, un autre monde. Alors on est plus ou moins dépaysé. C'est sûr que si on est au Liban, on est peut-être moins dépaysé que si on arrive en Éthiopie. Mais dans tous les cas, euh, c'est un, un autre monde, une autre, un autre mode de vie. Et euh, donc voilà, et puis enfin, enfin c'est aussi l'occasion de tisser des liens, des liens... Euh, des liens amicaux et autres, euh, en partant euh, là-bas, que ce soit avec les autres volontaires ou avec les, les gens qu'on qu rencontre. Je, je sais qu'il y, y a beaucoup d'amitié qui naissent euh, pendant, euh, pendant ce temps de, de volontariat. Donc, je vous invite, oui, à à candidater pour partir comme volontaire avec SES Chrétien d'Orient. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, ben vous pouvez venir l'été, donc plutôt une mission brève. Mais si vous avez quelques mois, voire une année, euh, c'est aussi une bonne année de césure. Et aussi, enfin, c'est quelque chose que j'ai vu chez beaucoup de volontaires. C'est que parfois, il y a des, des jeunes gens qui ont du mal à discerner ce qu'ils veulent faire de, de leur vie professionnellement et autres. Et pour eux, c'est moi de, à l'étranger, euh, avec aussi ce côté polyvalent à faire plein de choses, ben, leur a permis de discerner ce qu'ils voulaient faire de, de leur vie. Et donc que ça soit euh, pour certains, on a eu des vocations qui se sont révélées, des vocations religieuses qui se sont révélées pendant euh, cette année de, de ces, ces mois de service, et même professionnellement, des gens qui ont découvert euh, en fait qui, un métier qui, qui leur plaisait, et euh, qui se sont lancés là-dedans, dans des études, ou dans une pratique, euh, à leur retour. Donc euh, tous le, les, les jeunes gens qui ont des difficultés à savoir un peu ce qu'ils veulent faire de, de leur vie, n'hésitez pas, c'est aussi euh, ça sert à ça aussi, même si ce sont bien sûr des objectifs seconds, puisque l'objectif premier est bien sûr d'aider euh, les chrétiens d'Orient euh, sur la terre de leur père. Merci beaucoup Benjamin Lanchard, donc euh, voilà, pour euh, vous, euh, vous, vous inscrire, enfin en tout cas pour, euh, si vous voulez en savoir plus sur l'association SOS Chrétien d'Orient, n'hésitez pas à, à aller visiter le, le site internet, les réseaux sociaux euh, de l'association SOS Chrétien d'Orient, je crois qu'il y a différentes pages en fonction des différents pays de mission. Euh, oui, alors il y a, le, bien sûr, il y a YouTube, euh, il y a Facebook, la page principale, puis des groupes pour chaque pays de mission, il y a Instagram, il y a deux comptes, SOS Chrétien d'Orient Volontaire, SOS Chrétien d'Orient, il y a TikTok, euh, voilà, pour les plus jeunes, avec euh, des vidéos avec énormément de vues. Quand on a une vidéo qui a plus de 2 millions de, de vues. Donc ça, TikTok, c'est un, un bon moyen. On a beaucoup de volontaires qui viennent via TikTok. Donc <rire> ça, voilà, il y a même Snapchat, je crois. Il y a Twitter, euh, il y a LinkedIn aussi qui marche très bien. Donc euh, voilà, vous pouvez avoir plein d'informations. Et bien sûr, ce sont des contenus différents. Vous imaginez bien que ce n'est ne sont pas les mêmes contenus sur Instagram et sur LinkedIn. Donc, selon vos. depuis <rire> site internet soschrétien euh, bien sûr, le plus classique. Et puis N'hésitez pas à nous contacter. Merci Victor Robert pour cette invitation. Merci Benjamin Blanchard. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à la partager. N'hésitez pas aussi à soutenir SOS Chrétien-D'Orient et Academia Christiana. Et puis, nous nous retrouvons bientôt pour de prochains entretiens. À bientôt et au revoir. Thank you